Aujourd'hui, Looping Louis, les accessoires pour jouer à 8. boîte de Looping Louis, nous avons les 4 catapultes, l'élément central avec les piles dedans, vous avez les 12 poules et Looping Louis. On installe l'élément central et on fixe les catapultes. Bien sûr, il faudra disposer les petites poules dans la rainure prévue, c'est à fait. Ce qui nous intéresse pour jouer à 8, c'est d'essayer d'insérer ici quatre autres catapultes. Avec un seul élément central qui tourne. Pour cela, c'est assez simple, il faut acheter un deuxième Looping Louis. Première boîte Looping Louis est éditée par Goliath avec un E à la fin. Et la deuxième, c'est Looping Louis avec un S édité par MB. Il existe aussi une version Goliath qui s'appelle Le Fou Volant. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la version Goliath avec un E qui est en vente en neuf. Et autrement, vous faites comme moi, et vous écumez les vide-greniers ou les sites internet avec des jeux d'occasion puisque les jeux sont compatibles entre eux à 99% les deux versions si vous voyez c'est exactement le même principe sauf que les stickers sont pas les mêmes si vous regardez bien la rainure est un petit peu différente c'est là qu'on va avoir une différence surtout par rapport aux poules et autrement les deux s'insèrent à l'identique sur l'élément central Sur du jeu vous voyez avec les jetons il y en a un qui est un peu plus épais donc pour faire la différence j'ai mis un petit point de marqueur sur les poules qui sont compatibles avec ces supports-là. Avec deux boîtes, vous aurez 8 catapultes, deux éléments moteurs et deux avions. Si jamais vous achetez une boîte où il vous indiquait dans vide-grenier ou sur le site internet que l'élément moteur est à chaise ou qu'il manque un élément comme l'avion parce qu'il est cassé, achetez-la quand même. L'important, c'est vous d'avoir les quatre catapultes supplémentaires et bien sûr d'avoir au moins un exemplaire d'un opinoui Fonctionnel, si jamais il vous manque des petits jetons poules, vous pouvez toujours écrire au SAV de Goliad qui vous les renverra pour quelques euros. On a donc nos deux Looping Louis, quatre qui sont fixés et là, il nous reste à fixer les quatre autres catapultes et c'est là qu'arrive l'imprimante 3D. Il y l'écran, un élément qu'il va falloir imprimer sur une imprimante 3D qui va vous permettre en fait de fixer les quatre éléments du deuxième Looping Louis. Ce fichier est libre de droit, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Pour moi, la couleur importait peu, donc c'était des fins de bobine. Et là, le voilà, les quatre éléments imprimés. J'ai pris celui avec la petite encoche que vous arrivez à voir. On la voit mieux sur la partie grise. À cause de l'élément moteur, je vous montre. En 3D, il faudra venir les placer en dessous, ici. Et en fait, si vous regardez bien ici, il y a des petites rainures... Ce qui fait qu'il vous faudra au minimum un impression 3D avec la petite encoche, autrement vous ne pourrez pas l'insérer. Ou alors le plus simple, c'est comme moi, vous en faites 4, comme ça vous n'empêchez pas de savoir de quel côté il faut le mettre. Vous jouez qu'à 5, je vous incite à insérer tous les éléments, parce qu'autrement, ici ça va bouger. Donc vous les insérez comme ça. Et voilà. vous n'aurez plus qu'à déposer 8 catapultes. Insérer les poules, donc là on n'oublie pas, il y a le détrompeur ici, donc on peut mettre celle-là. Autrement, vous vous repérez par rapport au sticker, puisqu'il n'y a pas les mêmes stickers sur les différents éléments. On faire attention aux couleurs, hein, c'est pas très important. C'est pareil, n'oubliez pas, vous pouvez hein, tourner. L'élément de la catapulte pour ça plus ou pour moins simple. Et ensuite, vous posez votre looping, Louis. Et c'est parti. Voilà, C'était Looping Louis, les accessoires pour 8 joueurs. Bon jeu